Population qui tout prêt avec M. euros, Est-ce que nous comprenons? Donc, pourquoi elle y est là, nous capable de dire si nous une bataille qui est engagée dans tous sens, comme si pour chaque jour, pour partisan, nous péter, nous capable de dire population capable de camper dans nos tout simplement. Parce que les gens en fait avec la population qui la là, nous avons l'impression que si nous disons, écoutez, nous avons la bataille, tout le monde camper dans nos chènes, n'a pas avancé. Eh bien, tout le monde n'a pas avancé. Parce que, écoutez, c'est là le problème l'État. On n'est pas là pour faire éloge pour quiconque. Parce que tout le monde est bandit. Des bouquins, ils ont un illégal. Eh bien, c'est bandit. Mais bon, je bagaille si un bandit, il vit, des volets, les des lougaou, les des malfecteurs, et puis l'installer l'école là, li n'y pas de voler à faire, qu'est-ce qu'on va se dire? Eh bien, c'est un bon monde lié parce que qui l il y au moment, c'est lui qui a fait, ça n'est pas capable ça l'État pas capable faire.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 Et au niveau de la croix des bouquets, par les hommes de 400 marozo Mais je n'ai jamais dit là par le fait que senti senti que, faut gagner ça, n'est pas capable de briller en sorte de fusionnement avec population. you hein. voulait changer de direction. On voulu changer d'orientation. Établir ce qu'on appelle un véritable lien avec population. Hein. Mais n'est pas capable de dire non, ça, et Chien lui-même, devant. Eh bien, il y qui prennent la parole. Bah ouais, il y a des gens qui ont pris la parole pour dire ça.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 Depuis que pas président, pays a crassé pour président. Si je président, pas de Je ne suis pas fait de vivre. Je vivre. Je ne suis pas fait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 même une ça jusqu'à Tout le monde entre l'air, pas de Là nous on demande l'état, C'est se va Nous nous pas courir pour nous pas faire la fouille. Que vous avec nous mais puisque nous quand tu pas sont sont pas ne pas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 Nous avons dans la plaine. Nous avons dit déjà, nous La plaine ne va La plaine ne la Nous avons nous que les populations qui commencent à faire ça, ils pas nous faire ça. Nous avons les populations et les deux barres, les deux barres, les deux barres, les deux nous les ça barres, passer parce que le gouvernement Dégagez tout, mettez Jacques, ne ça va pas l'autre bord, Koli ça le si mettre là, Nabbal 48 têtes pour le fin de S'il de mettre Sylvain met pas sa base, bataille, bataille de la faite, bataille de cyber faite là, Révolution Koli l'attaquer là, parce que nous ne pas faire, nous ne pouvons pas faire, parce que qu il nous nous ne pas pour mal pour voler les cartes. Terroriser, vous nous À à ce ça qui vous a fait aussi les pour Qui les mettre pour pour Il y a les pour mettre pour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 Et vous met mettez là, vous mettez Parce que le vous là. Vous mettez l'autre côté. Par exemple, ces colliers là, nous prendre le numéro. Ça passe de l'autre côté, là. Vous ne de pas là qui ça? ça. Colliers pas, volets, Vous mettez que Ça, y vole a vole a a a a le est volets de pas, Qu'est-ce que ça que la population police qui La police? depuis me garde bim bim et pourquoi si et tu depuis dehors nous disons pas près ça mais à la grenadier ça qui bien faut me dire que moun c'est dans un c'est base et bien Mounsayo prend la parole pour dire que yo avec chien jusqu'au bout chien lui même tu les prend la parole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 bien haut nous 24 états pour net pas au pour l'état prendre sous sa nous sommes avec l'état à l'état n'a soutenu l'état n'est pas de chance. avec nous boumer avec nous et peuple pour nous parce que nous sommes plus citoyen qui dit que j'ai un fonds de nous.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 alors, si je comprends bien, comprendre ont trouvé territoire Bitboye pendant que parlé là. Oui, un territoire. Oui, ils Bitboye. Et oui, même ou beaucoup de missions, ou bien Oui, moi, Chada, beaucoup de tout. Ah, ok, ok, ok. veut dire que espace Bitboye, dans le moment où parlé, là, c'est eux qui occupent espace. ça? Espace nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, parce nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, mais en là, il y a un peu de temps à moment-là. Précisez-vous, nous nous avons plusieurs soldats chiens qui tombent. Non, nous nou, nou, nou, pas avons plusieurs soldats qui tombent. La bataille en empilée. Depuis mm. bien longtemps, la a été carrée pour le fait. Mais semble que 400 marozos, mm. les gens qui fonctionnent pour frapper, eh bien, il faut répondre et les répondre nous, c'est dans le fief. Mais en tout cas, pour cette manche, dans la bataille qui a mm. là, eh bien.